et tout le monde, c'est Joe pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci Adoptomie Voilà donc, euh, en fait vous connaissez tous adoptomy. donc euh, voilà Regardez, ça c'est moi, je suis l'imposteur, je marche comme ça avec un couteau dans la bouche Je vais te imposteriser Donc ici, ouais ça c'est ma maison, donc je suis sale Il faut que je me douche Alors là on est en train de se doucher Ah oui d'ailleurs j'ai un animal de compagnie Ouais Oh Oh dinofosaurus. Voilà C'est lui Mon petit Là, j'ai sapin Voilà oh, En fait, ça, c'est ma maison, quoi Rien de plus basique Donc, là, on va aller dehors avec... Il y a des jouets aussi On va prendre quel jouet Nous allons prendre un vélo Je me balade sur mon vélo Ok Alors, là... Oh C'est quoi, ça oh, On va aller là-bas Allez Let's go Sommes des Billy, des tout petits Billy avec leur vélo, comme ça. Ok, on est là. Alors, on va juste rouler ici. Voilà. Allez, roule, roule, roule, roule, roule, roule, roule, roule. Oh, baby shop. Il y a un shop de bébé. On va y rentrer juste avant. For Ok. Alors, là, on va aller là. On va monter. Allez. Oh, je suis arrivé. Je me sens pas bien. Allons à l'hôpital. Ok, je vais aller à l'hôpital. Attends, je nage. Oui. Oh, je nage. Je nage. Ouais. <rire> Regardez <comme> je marche. <rire> je marche trop bien. Attendez. Ici. On va juste prendre un autre visage. Elle est là. Comme ça. Je suis comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Là, on est le tout petit Billy. Comme ça, là. Ok Oh, j'ai fini ma quête Yes Ah oui, j'ai 783 dollars Oh, j'ai la nourriture Il doit manger C'est moi qui dois manger Je mange Hop là C'est beau J'ai plus mon sandwich Ok, alors là, il faut aller à l'hôpital On est malade Je me sens pas bien Oh non Je ne peux pas être malade Vu que je suis un Billy Oh Ok Oh, 4% Je veux la banane là. Oh, ben non, on achète ça. Oh, je sais pas. Oui, ouais, on a plus de choses dans ce vent rare. Hein. Et rare, c'est pas ouf. Un trade. Non, je ne veux pas trad. Je suis méchant. Je suis méchant. Je vais sur mon vélo. Oh. Oh. Oh. Delta plan. What Regardez, il y a un singe. What Mais c'est trop beau. <rire> fixer les lunettes. Ok alors on va aller. Attendez c'est où l'hôpital? Ok on va à l'hôpital direction l'hôpital let's go! J'ai envie d'acheter un cadeau. Allez on va acheter un cadeau. Ah oh, j'ai un gros cadeau. <rire> on va l'ouvrir. Allez j'espère que j'ai un légendaire. Un rare. C'est quoi ça? What? Oh attendez regardez. Oh. Apporte le moi. Ah, en fait c'est un jouet. Pour moi Diallo faisoseuse. Ok, on va aller là. On oh, va rentrer Oh, bonjour, Ratoul Les chambres d'hôpital sont à gauche. Et le docteur Coeur. Oh. Il y a le docteur Coeur ici. Bonjour, docteur Coeur. <rire> c'est le docteur du cœur. Ouais. Oh, c'est bon, je suis guéri. Mais bah, c'est bien, ça. On peut être guéri comme ça. Ok, alors, on va aller là-bas. Normalement, il y a des pommes quelque part. Oh, voilà Les golden apples On va prendre beaucoup. On vole tout <rire> C'est bon J'ai une golden apple. Des guêpeuls. Voilà. Oh Ah, ici, on peut dormir. Là, on peut dormir Non. OK, en fait, ici, on peut pas dormir. Donc, euh... oh Oh, c'est quoi, ça Ah, hein, on peut recevoir des trucs comme ça. Oh, Ah oui, ça, c'est bien. En vrai, ça, c'est bien. Mais bon, c'est un peu dur. Voilà. <rire> Ok, alors... Oh, un egg Ok, alors là, on va rentrer chez nous et revoir euh, l'infirmier Rotoul. Rotoul, je m'étais trompé avant. J'allais veut dire Ratoul, c'est pas Ratoul, c'est Rotoul. Hein oh, Papa Noël Bonjour mon lapin, c'est comme ça que je gagne de l'argent pour pouvoir offrir tant de cadeaux de Noël. J'ai emballé tous ces cadeaux avec amour, mais l'un d'eux contient un véhicule légendaire à conduire. J'espère que tu feras le bon choix car je ne sais pas lequel contient le véhicule légendaire. Ah oui, ah oui, oui, oui, le véhicule légendaire. Et juste ici le véhicule. Oh, la banane. Je veux la banane. Je suis sur la banane. Ok, donc on va aller là. École. On va aller à l'école. Allez, let's go. À l'école, je mets balade sur ma bicyclette. Non, je suis tombé. <rire> Ah, c'est beau, c'est bon je suis remonté, voilà. Ah, c'est bon, j'ai repris ma respiration. Voilà, c'était juste ici. J'ai même pas besoin de faire un tour. Hein. Oh. Ah oui, normalement, ici, on peut voler des pommes. Voilà, j'ai volé des pommes. Bonjour. Qui veut à manger Personne. Okay. Oh, ça, je sais. Attendez, on va, on va écrire. 1 plus 1 est égal et on va attendre que quelqu'un réponde. Ah, ah, on est diabolique. Ok, bonjour, Pet Trainer, Sean The one to train, oui. Je veux que mon animal s'assoie. Oh, mais il est où What, il est où, mon animal Non, il a tué Il a tué mon animal où je rêve Ah, c'est bon. Oh, attendez. Trix, s'asseoir. Oh, ça marche Attendez, je veux découvrir des autres. Oh, il doit grandir comme un dinosaure. Grandit, mon petit dinosaure. Oh, ici Ok. Oh, il y a des ordi. Ah. Ok. Oh, ça brille. Ça brille. Oh. oh, ça brille encore plus. La télé. Ah, oh, ça brille. Oh. Cette lumière magnifique. Mm -hmm. Voilà. est là. Oh, bonjour. Oh, on va aller se doucher. Attendez, normalement, je peux me téléporter à ma maison. Voilà. Je veux rentrer chez moi. Mm -hmm. Est-ce que je peux faire ça? Oh, j'ai toujours ma nourriture. Oh, hein, moi. Donc, euh, il nous faut à boire. Oh, non, mon animal. Voilà. Oh. Voilà. C'est sale, Only pounds can do this. Oh. On va se doucher. Regardez pas. Non. Regardez pas. Et non. Je me douche. Ah, euh, sortez d'ici. Regardez pas. Voilà. Alors, je veux à manger. Mais ce frigo, il marche pas. Oh là là. Mm -hmm. Attendez. Hum mm -hmm. Y'a pas les trucs là pour manger. Eat. Non. Fridge. Mais là-dedans y'a rien. C'est de l'arnaque ou quoi Mais c'est de l'arnaque. Je me suis fait arnaquer. Oh là là. Je veux quelque chose à manger. Oh, je grosse tête. Mais. On va prendre la grosse tête. Attendez. Ok, ça va prendre 47 secondes. On va attendre juste ici pour l'instant. Et on va manger. Voilà. Tiens, mange. Et je mange. Voilà. Non, non, non, non, non. Oh, j'ai bien mangé, hein Ok, alors, un hein, des modifications, voilà Oh, émotion Oui Oui Yes, j'ai gagné oh, Je m'assois. je danse Ouais, je danse comme ça Ah, je danse trop bien, là Oh, j'ai la potion Attendez, on va en préparer une autre. Oh j'ai pris la grosse tête Oui J'ai pris la grosse tête. <rire> Regardez maintenant. Elle est tellement grosse. Ah Je vais vous bouffer